J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se trouve sur un nouveau jeu, enfin un site qui s'appelle Sudoku. Qui est normalement la suite de Sentence euh, numéro 5. Il y a eu les 4 et il manquait le 5, comme vous pouvez le voir là. Et euh, ça propose plein de petits euh, jeux comme vous pouvez le voir là, il y en a quelques-uns quand même. Et on va essayer le Best Friends in Korea, qui a l'air d'être un peu payant et gratuit à la fois, comme vous pouvez le voir, après il y a le Tinder Game, etc. On va essayer de voir ce que c'est et qui c'est. Vous êtes le meilleur élève d'une des meilleures universités. Du pays, quand une vague de suicides se crée au sein de l'établissement après avoir perdu une personne qui vous est chère, vous vous rendez compte que cette horrible tendance n'est pas anonyme. il y a payé et il y a gratuit. Nous on attend le friend donné quoi. Nous choisissons le prénom d'ici. Bon. Euh, Souci d'enregistrement, il n'y a pas la musique pendant, pendant l'enregistrement le, Je ne sais pas pourquoi le téléphone n'a pas voulu prendre aucun son, ni ma voix, ni le son du jeu En Corée du Sud, le suicide est la première cause de décès entre 20 et 40 Ok et à la suite, si oui, <rire> je peux te poser une question, bien sûr, je t'en prie, c'est quoi ton plus grand rêve, trouver l'amour de ma vie, devenir très riche, revoir quelqu'un que j'ai perdu, je n'en ai pas, trouver l'amour de ma vie, trouver l'amour, oui, je trouve que c'est super important, moi, je l'ai trouvé, mais j'attends de savoir si c'est réciproque. De qui s'agit-il Je suis certain que c'est réciproque. Tu penses Comment peux-tu en être si certain Je le sais. C'est tout. Et toi, c'est quoi ton plus grand rêve Moi Je n'y ai même pas pensé. <rire> l'amour, je crois que c'est une bonne réponse, oui. Que... Cool. Une fille comme toi trouvera l'amour facilement. En tant qu'ami, je t'aiderai à trouver l'amour. Essaye de ne pas chercher l'amour, viendra tôt. En tant qu'ami, j'ai juste peur de ne pas tomber sur le pont. Mais merci. J'espère qu'on le trouvera tous les deux alors. On n'arrive pas à se dire les choses, je crois. À mon tour de poser une question. Même si. Et toi, ne devrais pas compter comme une question. <rire> oui, je triche un peu. <rire> je te poserai une meilleure question après. Oh, ok. Donc, ma question. Tu fais quoi de beau <rire> Question de merde pont. bon, je suis avec Anna et bah on est à notre endroit à préférer, c'est sur un bon à parler. Au-dessus de la ville Comment tu sais Je sais surtout que vous y allez toujours en fin d'année. En fait la fin des examens. Oui. Tu as eu combien d'ailleurs Je... Attends, c'est ça ma question Oui, euh, oui. Jessie, tu poses vraiment des questions nulles, hahaha. <rire> Laisse-moi les poser. Maintenant que je sais que ton rêve est de trouver l'amour, je veux savoir quelle étape que le est ta plus grande peur. C'est simple. J'ai peur de mourir seule. Non, oh, ce magnan. Je te comprends tellement. La solitude tu Heureusement que j'ai Anna. Elle a toujours été là quand j'en avais besoin. Anna, tu en as de la chance. Bon, tu fais quoi Je marche dehors et je t'écris une lettre. Une lettre pour qui Pour dehors. T'écris une lettre en marchant, toi Pour toi pas non plus pour moi. Tu auras tout le temps de lire et de comprendre. D'accord, avec plaisir. Je trouve ça bizarre, mais ok. Est-ce que tout va bien Non, je veux dire... Ce n'est pas ton tour de poser la question. Alors, pose ta question. Je la poserai après. Comme tu veux. Alors, ma question... Selon toi, est-ce qu'on a le droit d'abandonner Abandonner quoi Abandonner quelque chose ou quelqu'un. Quand on a essayé de toutes nos forces, mais qu'on n'est pas assez bien pour y arriver. Selon moi, il ne faut jamais rien abandonner. Ok. Merci. Pourquoi cette question gaffe, tu vas gaspiller un tour. <rire> Tant pis. J'avais juste besoin de ton avis. Je dois te laisser. On va parler des heures si ça continue. J'ai presque fini ma lettre. Attends, quoi On se voit quand Tu m'as pas répondu. Très vite. En haut de la ville, c'est ça Oui, pourquoi Enfin, d'accord. Tu parles encore avec Youn Oui. Elle n'a pas l'air d'aller bien. Qu'est-ce qu'elle a Je ne sais pas. Elle a l'air d'en avoir marre de quelque chose. Ouais, comme beaucoup de personnes ici avec Anna et bien un banc. Moi ça me paraît évident que d'ici veuille gérer Yuna. On a ton attente verbal. Qu'est-ce que tu vas arrêter de dire des conneries On n'a pas le temps pour l'amour. Qui est-ce qu'on fout là si on n'a pas le temps Anna ma meilleure amie juste un pinau de classe. J'ai vu le classement des élèves tout à l'heure. Et ça donne quoi Je suis le troisième meilleur élève. Anna en seconde position. Et décide en première position. Yeah, je suis trop forte. Tu nous apprends rien. Tu as pu voir le classement de Yu? Bah, je n'ai pas vu, mais je me doute qu'elle n'est pas en droite de cette liste. Qu'est-ce que tu en dis? Rien, rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait beaucoup trop de sacrifices pour en arriver là. Ouais. Si j'étais pas parmi les meilleurs, je serais sûrement entourée de super belles femmes. Ah, ouais, je me casse. Euh, oui. Je ne parle pas de ce genre de sacrifice. Tu parles de quoi alors Elle parle des amis qu'on a perdus, des anniversaires qu'on a ratés, des relations amoureuses qu'on a gâchées. Voilà, et je ne parle même pas de ceux qui ont tout abandonné et qui n'ont jamais réussi à avoir de leur diplôme. Certains d'entre eux ne l'acceptent pas et se donnent la mort. Triste. Espérons qu'on soit encore amis quand on travaillera dans les meilleures entreprises du pays. Ça va être compliqué. Pourquoi Bah, je t'aime bien, mais... Je ne te considère pas comme un ami. En plus, je ne te considère pas comme un ami. Et Anna, tu le considères comme un ami Anna C'est ma cruche. Je... T'es juste con. C'est surprendre pour ça que tu n'es que le troisième. Oh, c'est bon. L'année prochaine, ce serait premier. Vous entendez des bruits de pas derrière vous. Et quelqu'un qui nous rejoint Vous et ben eux, vous retournez regarder. C'est qui Vous ne pouvez pas venir. C'est la des meilleurs élèves. Je... Je ne voulais pas gêner. Elle tremble. Je n'arrive plus à tenir debout, je peux m'asseoir à côté de vous Oui, on va te faire de la place. Non, mmh. il n'y a plus de place, t'es à ou quoi Tu n'as pas froid, Non, je... non, pourquoi est-ce que tu trembles tant Bah, raison, il n'y a pas de place pour moi. Bah, dit le conneries, hein. il y a toujours la place pour toi. Merci, Jessie, mais Bah, dit la vérité. Ici, il n'y a pas de place que pour ceux qui réussissent. Je suis une ratée, t'as tort. Et pourtant, une personne a réussi à beaucoup moins d'abandonner. Quoi Qui Il ne faut pas abandonner. Trop tard, l'école. J'ai raté deux fois l'examen. Voilà, votre réussite attire les gens, alors que moi, je n'attire personne. dit des gouttes frapper le sol. Mmh. tu sais, il se tiens droit devant vous encore en uniforme scolaire. Oh non, la fin du chapitre. Alors voir un manga crusté. Au revoir d'ici. Sache que tu ne seras jamais seul. Ah, le couteau la lettre, non c'est la fin, on s'y prend tellement dedans, on s'y prend tellement dedans qu'il faudrait acheter le jeu pour continuer, c'est si triste, mais c'était un jeu payant, de base, bref, ça ne remplacera pas frienzonné, mais c'était pas frienzonné du tout, mais c'était comme, mais le problème c'est qu'il fallait appuyer à chaque fois pour que les textes viennent à citer casse -pieds. mais si ça vous dit, il y a d'autres, Tinder Games, 3 nuits, on fera dans la 4 gratuit pour être sûr qu'on puisse continuer longtemps, faire plusieurs séries dessus, si ça vous plaît, cœur pur, sauvez moi, on peut faire 4 là, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si ça vous dit en attendant d'avoir le frein donné 5 si un jour il sort, normalement il devrait sortir d'ici quelques mois, même si ça fait des années qu'ils sont en retard, si jamais vous voulez des petites séries comme ça, sur ces, petits, ces petites séries là, que vous voyez vous dites dans les commentaires, je ferai ça avec plaisir, et, euh, et sinon ben, je trouverai autre chose à faire, et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez ben, surtout pas et sur ce, c'est la fin de la vidéo, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine les gars